Merci Cyril pour cette goutte J'ai l'impression d'être une enfant qui boit de l'eau Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, je suis hyper productive en ce moment, profitez-en, parce qu'avec Sport, ma prochaine application qui va sortir d'ici, j'espère, je trois ou quatre mois, c'est toujours un peu compliqué de faire et du contenu pour l'application et du contenu pour les réseaux sociaux. Et en plus de ça, les contenus de, de, de, de cette nouvelle application donc de Sport, euh, ils sont ultra, euh, c'est les mêmes en fait. Enfin, c'est pas les mêmes. Ils sont beaucoup plus professionnels, beaucoup plus approfondis euh, que euh, le contenu de YouTube et beaucoup plus segment, segment, segmenté. Ouais, segmenté. Euh, ça veut dire que là, dans une vidéo, par exemple, typiquement, aujourd'hui, on va parler de snatch, je vais vous donner ma technique pour aller plus vite, bien que je ne l'ai pas inventée, euh, mais je vais vous la donner et vous la simplifier. Euh, et bien, du coup, j'en je, parle, dans le euh, sport, j'en parle, mais en, en beaucoup plus segmenté, en beaucoup plus pro, en beaucoup plus intéressant. Enfin, pas intéressant, non. Je suis en train de dire que je ne suis pas intéressante. Non, non, je suis grave intéressante, mais je vais dire... Non, oui. T'en veux <rire> Il s'est passé un milliard de choses dans ma tête. Je voulais dire, c'est que, euh, au delà du fait que YouTube, ce soit génial, parce qu'on peut parler comme si on était ensemble. Et ça, c'est trop bien, c'est un luxe. J'adore pouvoir coacher euh, euh, avec une, une, une proximité, alors que vous êtes loin et qu'on ne se connaît pas. Euh, mais c'est vrai qu'avec sport, c'est beaucoup plus professionnel et, euh, et très tipsé. Donc, en fait, euh, on va sur le site ou sur l'application, on cherche un, un conseil en particulier, on l'a. Tu vois Alors que sur YouTube, il faut bien souvent regarder des vidéos de 10, 15, 20 minutes, ce qui est le cas avec moi. En tout cas, je fais des vidéos de 20, 15 minutes. Donc, des fois, il faut pouvoir euh, avoir le temps de regarder ça. Donc, euh, voilà. Donc, je suis très contente de pouvoir euh, continuer en ce moment à vous faire quelques, petits, euh, quelques petites vidéos YouTube et tout. En plus, ça me manque un petit peu, donc c'est plutôt cool. J'espère que vous allez bien. Ça va Genre, vraiment, moi, ça va. Moi, ça va bien. Euh, la santé, ça va. Le mental aussi. C'est pas toujours le cas, mais, mais là, ça va. En tout cas, moi, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous donner un petit tips. Euh, J'ai un client qui était dans le besoin d'avoir ces tips, donc je me suis dit, OK, let's go, j'en fais une vidéo YouTube, comme ça, au moins, ça donne le conseil à plein de personnes. Avant de commencer cette vidéo, n'hésite pas à me retrouver sur mes euh, différents réseaux, à savoir euh, Instagram, euh, la chat, euh, sport.app, du coup, c'est mes deux Instagrams, et euh, pff, sur tous les autres, hein, genre euh, LinkedIn, tout ça, tout ça, quoi. LinkedIn, Facebook, euh, TikTok. Ah, euh, je suis une tiktokeuse maintenant. <rire> mais on peut se retrouver sur tous ces réseaux, euh, réseaux sociaux-là. Vous pouvez me retrouver sur mon site internet. Alors, ça peut être vague de dire, OK, retrouve-moi sur mon site internet. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a des routines pour avoir des abdos super solides. Il y a des routines pour avoir un dos et des épaules super solides. Il y a des routines pour avoir un butterfly, des toes to bar, des muscle-ups super solides. Et il y a mes accompagnements. Donc, si tu veux y aller, let's go euh, on va commencer et dans cette vidéo, si vous l'avez bien compris, on va parler de dumble snatch. Et du coup, le dumble snatch, c'est un mouvement avec l'alter. Alors j'ai pris un petit alter pour vous montrer facilement. Normalement, les gens ont tendance à faire ça, ce qui est totalement normal, hein, de poser l'alter au sol et de recommencer. Dans cette vidéo, on va pas voir le placement. On vous le verrez dans sport, typiquement. On va pas voir le placement et le fait d'aller vite. On va juste voir la transition. Il y a un passage d'alter d'une main à une autre, ok Le fait de poser l'alter au sol. Ça me fait perdre un petit peu de temps. Donc aujourd'hui, on va voir le conseil qui va vous permettre d'aller plus vite. En avant Du coup, comme je l'expliquais tout à l'heure, je vais utiliser deux haltères. Je vais utiliser un petit pour travailler la transition et je vais utiliser un grand pour vous montrer euh, en, en réalité ce que ça donne. Parce que, évidemment, je vais vous prouver que le fait de travailler avec mon haltère, donc de faire cette transition, ça marche très bien avec les grosses charges. S'il si faut, j'irai chercher une plus grosse charge, mais là j'ai 17,5 et là j'ai... 7,5. Euh, ok Donc le 7 il va me permettre de pouvoir euh, faire et vous démontrer ma transition. Ce qu'il faut savoir dans le dumbbell snatch, c'est que l'action même du mouvement, c'est d'avoir un alter qui est au sol et de le placer au-dessus de la tête. Une fois qu'il est au-dessus de la tête, je le repose normalement au sol et je recommence, ok Sauf que dans le monde du crossfit... Notamment puisque le Dumbbell Snatch, on le trouve surtout dans le CrossFit, dans le monde du CrossFit, est apparu des compétitions. Et les compétitions, le but d'une compétition, c'est de performer. Pour performer, ça, ça veut dire qu'il faut aller plus vite et être plus fort. Et là, dans l'idée, ben, du coup, c'est ce qu'on veut sur le Dumbbell Snatch. Donc, comment on peut faire pour aller plus vite et être plus fort sur le Dumbbell Snatch Eh bien, du coup, on travaille notre transition. C'est très simple. J'ai un haltère, il est là. Son chemin, il va partir du sol, il va venir au-dessus de la tête. Donc, dans l'altérophilie, puisque c'est un mouvement d'altérophilie, le snatch, hein, comme le snatch, son nom l'indique, c'est un snatch, il faut que euh, ma barre, normalement, reste très proche. Donc, c'est la même chose pour mon halter. Je vais éviter d'aller faire ça et de faire ça, OK C'est pas le but. Donc, je vais tirer mon coude déplacer mon, euh, mon dumbbell au-dessus de la tête, mon halter au-dessus de la tête. Ce qu'il va falloir faire, c'est faire la descente de la même manière. Donc, ma montée, elle est là, ma descente, elle est là, OK ce que je vais venir faire, c'est effectuer ma transition devant mes yeux. J'ai des yeux, ok Je vais les orienter là-bas. Une fois que mon alter passe devant mes yeux, je vais changer de main. Donc ça va donner ça. Les yeux, les yeux, autre main. Les yeux, les yeux, ok Si je change, ça fait ça. Ça descend, ça descend, ça détend. Autre main, ça descend. Sauf que là, c'est un peu segmenté. Et du coup, ben, ce n'est pas comme ça que je vais gagner du temps. Donc, ce que je vais faire, c'est je littéralement apprendre à lâcher mon halter et récupérer. Okay ça donnerait ça si on n'était pas en train de faire du dumbbell snatch. Okay Essayez de faire ça, vous allez voir. pas dur, ce n'est pas difficile. C'est un petit peu de réflexe. Surtout quand la charge est légère, c'est assez facile. Donc, je m'entraîne à faire ça. Okay plus ça va, plus je vais m'entraîner à le faire devant mes yeux. OK vous avez vu De lâche, de lâche. Bon, une fois que j'ai fait ça, ce qui va se passer, c'est que je vais faire la même chose en temps réel, sur un dumbbell snatch naturel. Donc, charge au-dessus de la tête, ça descend, ça descend, ça descend, lâche. Et je recommence. Au-dessus de la tête, je retiens, je retiens, je retiens, lâche. Une fois que mon halter est devant mes yeux, je le lâche, l'autre main réceptionne. Hop. C'est un petit training à faire, hein une fois que j'ai pris l'habitude, vous pouvez même faire ça dans un, dans un skill. Un, je ne le répéterai jamais assez. Hein. L'apprentissage, c'est la clé de tout. Si vous décidez un jour d'arrêter d'apprendre, vous êtes perdu. Vous êtes perdu. Vous courez à votre perte vous-même. Si vous voulez être fort, si vous voulez performer, si vous voulez devenir meilleur que ce que vous êtes aujourd'hui, il faut jamais cesser d'apprendre. Jamais. Les personnes qui cessent d'apprendre et qui prennent des programmations, se mettent dans leur coin et ne font plus jamais des skills, vous ne performerez jamais. Sachez-le. Euh, les home, euh, les myself, home, home made, euh, tout ça là, c'est super, hein, ça existe. Hein. Mais euh, toutes ces personnes qui se sont faites ne se sont pas faites toutes seules. Elles ont été lidées par un coach, elles ont eu un prépa physique, elles ont pris des conseils de quelqu'un, elles n'ont jamais cessé d'apprendre. Les grandes personnes qui font de la performance aujourd'hui dans le crossfit ou dans tous les autres sports sont lidées par un coach. Donc, elles ne cessent pas d'apprendre. Si vous voulez pas être euh, payé en coach ou faire mettre les moyens nécessaires pour un coach, nous, on s'en fout, clairement. Mais par contre, ne n'espérez pas devenir euh, Très très fort si vous ne si vous cessez d'apprendre, d'accord. Donc, si vous savez pas faire ça, apprenez-le et faites mieux après. Faites un skill, apprenez à faire ça. 1, 2, 3, paf, ok. Parce que moi-même, je vous l'apprends là aujourd'hui, mais je suis pas née euh, avec une technique de dumbbell snatch On me l'a apprise, ok. Je me charge juste de la remettre sur les sur mes réseaux, mais on me l'a apprise. Et si on ne l'avait pas appris, je, je serais encore en train de faire ça. Je poserai et je changerai, et ça. Bah, en performance c'est une perte de temps. Bon, donc une fois que j'ai fait ça, c'est là où mon mouvement il va prendre forme. Je vais lâcher et repartir au sol. Je lâche et je repars au sol. Okay et là, de, ce, de cette position-là, je vais aller deux fois plus vite que si je perds mon temps à poser mon haltère au sol. Ok Bon, là, je vous l'ai démontré avec une petite charge. Avec une grosse charge, ça marche aussi. Là, j'ai 15 kilos, pardon. Je n'ai pas 17,5, j'ai 15 kilos. Du coup, je vais le faire décoller du sol. OK Et en descendant, je vais le réceptionner. Ça donne... Hop Je peux ralentir la descente, évidemment. Je suis obligé de ralentir la descente, parce que si je ne le fais pas, je vais me blesser. OK Je ne peux pas euh, me laisser euh, alpaguer euh, par la charge vers le sol. Je vais me faire mal, donc je la retiens avec mon dos. C'est ce qu'on appelle... Normalement, vous savez ce que c'est, l'excentrique. Le travail excentrique, je retiens. Et c'est même les principes, les fondamentaux même de l'haltérophilie. Le travail excentrique, le travail de retenir euh, la charge et la descente avec les ischios. C'est la même chose ici. Ok Donc, je travaille ça pour pouvoir être plus efficient en double snatch. Bon, donc si on a bien compris... Euh, ce petit conseil que je viens de vous donner, c'est travailler la transition d'un skill. Normalement, la première information que vous devez avoir en partant de cette vidéo, c'est ⁇ Ok, je dois continuer d'apprendre <rire> ⁇ Surtout si je ne connaissais pas ce genre de conseil, je devrais continuer d'apprendre euh, ⁇ de par les coachs ou par les vidéos, n'importe. Euh, là, je dois retenir que pour aller plus vite, il faut que ma transition soit efficace. Pour ça, je dois lâcher littéralement mon alter pour la récupérer. Okay je ne peux pas faire la passation demain parce que ça, c'est une perte de temps. Et euh, si vraiment je veux performer... Ce n'est pas un conseil que je donnerais à quelqu'un qui débute, tu vois. Si je débute, tu poses au sol et tu recommences. Mais maintenant, si tu veux améliorer ton niveau, eh bien, il faut passer par là. Donc, on va essayer ensemble de travailler cette transition pour récupérer les haltères. Je peux très bien commencer un workout tranquillos avec un, une petite charge pour travailler ça. On s'en fiche que vous fassiez euh, euh, un 21 15 9 dumbbell snatch burpees, burpees euh, avec une charge qui n'est pas la vôtre d'habitude. On s'en fout, on n'en a rien à faire. Vous pouvez prendre 10 kilos, vous pouvez prendre 7 kilos. Qu'est-ce que ça va changer pour nous Nous, coach, on s'en tape. Tout ce qu'on veut, c'est que vous performiez. Si vous avez envie de performer, vous soyez en bonne santé, que les mouvements soient bien exécutés et que vous repartiez de cette séance content d'avoir fait du sport, de vous être dépensé et de ne pas vous être blessé, c'est tout. Le reste, ça n'a aucun impo aucune importance. Donc, si vous voulez vraiment pratiquer, prenez votre double, okay votre halter, prenez un petit halter, pratiquez dans le wood. Une fois que vous êtes de plus en plus euh, à l'aise avec ça, parce que c'est ça en fait, vous allez être de plus en plus à l'aise, et eh bien du coup, vous allez pouvoir upgrader, prendre plus lourd et arriver petit à petit à la charge que vous aviez et être tranquillement euh, avec votre halter et gagner du temps. Voilà <rire> J'espère que ça vous aura apporté quand même des nouvelles indications sur votre pratique. N'hésitez pas à me retrouver sur mes différents réseaux, comme je l'ai dit en début de vidéo. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle. Il y en a une qui va, pas sorti qui va sortir dans pas très longtemps. En octobre, je fais le talk show avec... Euh, euh, je ne sais pas si je dois vous le dire. <rire> je fais le nouveau talk show donc, qui devrait sortir avec trois athlètes super coolos. Et, euh, et voilà, et après moi je me laisse porter euh, par les grès du vent. Donc si vous avez euh, des, euh, des vidéos ou des conseils à me, de à me demander sur euh, tel ou tel mouvement, des fois tac ça, ça fait tilt et je me dis je vais en faire une vidéo YouTube. Donc n'hésitez jamais à me demander quoi que ce soit sur les réseaux. Même si euh, je finis par pas faire de vidéo, vous aurez demandé au moins. Voilà, je vous fais des gros bisous. Euh, pratiquez votre dumbbell snatch et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao